Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de site internet. Aujourd'hui, nous continuons avec euh, le formulaire de contact. Pour information, nous utilisons l'outil Shita de la plateforme Budrol hein, pour faire la création de site internet. Euh, il y a, La dernière fois, on parlait des fonctionnalités hein, auxquelles on peut accéder via cette euh, via le crayon. Okay Donc on a tout vu. Maintenant on va continuer avec euh, avec cette fonctionnalité-là, la roue dentée. C'est là où on va définir nos champs, ce qu'on veut voir apparaître ici. Est-ce qu'on veut demander le nom, le prénom de la personne, ou le prénom, le nom, selon l'anglais, hein. euh, l'email, le téléphone, tout ce qu'on veut demander, c'est ici qu'on va le travailler. D'accord Donc, selon vos besoins, vous allez pouvoir configurer cela à votre convenance. Donc, du coup, pour ce faire, on va cliquer sur la roue dentée. Je clique dessus. La première chose, c'est qu'il faudra que vous, vous mettiez l'adresse à laquelle vous recevrez les formulaires. Quand les gens vont remplir votre, leur formulaire, il faut que cela vous soit envoyé. L'adresse à laquelle ça va arriver, il faudra l'indiquer ici. Ici, nous avons mis l'adresse de, euh, de l'agence. Bon. Pour matière, au fait, il faudra que vous mettiez un sujet pour que vous, vous puissiez identifier d'où vient, vient la demande. Donc, on peut mettre par exemple là euh, demande, tuto, tuto depuis site ok donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire ah, demande ok euh, rediriger est ce qu'une fois que la personne a rempli le formulaire est ce que vous redirigez la personne sur un, un, une autre page oui ou non donc c'est là où vous allez c'est là où vous allez régler ça ok euh, une fois que euh, les gens ont fini de renvoi de d'envoyer de, le formulaire est ce que vous voulez euh, mettre un message de succès si vous voulez mettre un message de succès, vous pouvez mettre ça là en disant par exemple euh, euh, Merci pour votre demande, euh, un de nos collaborateurs vous contactera dans de brefs délais, tout de ce genre, vous pouvez, vous pouvez mettre ce message ici. Euh, ici, par exemple, c'est pour euh, indiquer aux gens que les champs, euh, c'est pour indiquer aux gens les champs obligatoires. Par exemple, si la personne ne remplit pas un champ et que ce champ est important pour vous, le message que vous allez mettre ici va s'afficher en, en disant veuillez remplir tous les champs, par exemple. OK Pour que la personne puisse aller remplir les champs qui ne sont pas encore remplis. Euh, donc du coup là on va parler du, des champs Des champs pour dire actuellement on a First name, last name etc Supposons que moi je n'ai pas besoin de nom et prénom Je n'ai pas besoin de champs pour nom et prénom Je peux supprimer un ce qui, est déjà, ce qui est déjà en place Je peux le supprimer hein? Je peux aussi modifier Donc je clique sur, sur le panier pour que ça disparaisse euh, Si je n'ai pas besoin de numéro de téléphone Dans ce cas je, je, je, je peux enlever le numéro de téléphone Si j'en ai besoin je le laisse euh, texte, si j'ai besoin, donc euh, c'est un formulaire, donc euh, je, je veux que les gens m'envoient un message, je peux laisser ou ajouter, si c'est pas c'est pas encore là, euh, le, le champ, c'est ça, hein, c'est marqué texta, « textaria en ». au fait, il y a « texte » et « textaria ».« Texte », c'est tout ce qui va être nom, prénom, email, etc. Éventuellement, numéro de téléphone. Euh, « Textaria », c'est vraiment pour les messages, ok si vous voulez rajouter un champ, ce que vous faites, vous allez là et vous sélectionnez le type de, de, de champ qu'il vous faut. Dans, ce, dans, dans, dans cette présentation, on ne va pas trop traîner sur les, tous les types de, euh, tous les, tous les de champs. Euh, on reviendra on là-dessus plus tard si, si nécessaire. Mais allez jouer avec, euh, vous n'allez rien casser. D'accord, faites les tests vous-même. On avait fait déjà dans d'autres petits tutos, vous pouvez aller regarder aussi. Mais euh, vous pouvez jouer avec, vous n'allez rien casser. ok euh, Donc une fois que vous avez défini votre champ, là on a les choses en anglais, ça ne nous plaît pas. Donc on va aller les corriger. Donc, chaque fois que vous allez importer un champ, hein, soit ça va être vide, soit ça va être pré en anglais. Donc là, par exemple, là je peux mettre nom et prénom. Comme ça, la personne saura que euh, elle doit indiquer son nom et prénom, ou juste nom, ou juste prénom, c'est vous qui voyez. Euh, test pas défaut etc. Test des, je peux les laisser vides. Obligatoire, oui. Pour moi, je veux que euh, les gens le remplissent obligatoirement. Euh, email, pareil. Euh, je peux, mettre, je peux mettre, mettre, au lieu de mettre euh, your email en anglais. Je peux mettre juste email. Comme ça, les gens savent qu'ils vont remplir. Ils doivent mettre le email. Obligatoire pour moi, oui. Euh, pareil pour le numéro de téléphone, euh, je viens là-dessus, je vais plutôt votre mettre votre téléphone. D'accord. Et là, euh, obligatoire, je peux par exemple mettre nom. Ok, visibilité, oui, il faut que les gens le voient et, et, et le remplissent éventuellement et je fais entrer, test et on l'avait déjà fait, donc c'est bon, on le met comme ça, au lieu de mettre texte, on va mettre votre message, hein. comme ça les gens sauront qu'ils doivent mettre le message là-bas, et c'est entré, une fois que c'est fait, je fais enregistrer, ici, action, on va pas trop s'en occuper maintenant, parce que c'est utilisé pour d'autres fonctionnalités un peu plus poussées, on reviendra là-dessus, plus tard s'il le faut donc ce qui nous intéresse c'est le premier et le deuxième donc une fois que c'est fait je fais enregistrer et c'est bon d'accord j'enregistre ça et mon travail est fini la prochaine fois nous allons voir à quoi ça ressemble hein, toutes les modifications que nous avons fait et on va commencer à travailler sur la version mobile si vous voulez créer vous-même votre site internet, sachez que l'agence web AWDE, hein, on a mis en place une formation pour vous ou des formations pour vous. C'est des formations gratuites. Il y a, on a aussi des formations payantes, mais pour l'heure, je vous montre que la formation euh, gratuite. Pour cela, vous allez sur notre site adwde.fr et vous scrollez jusqu'au milieu de la page. Une fois que vous êtes au milieu de la page, pardon, je descends, vous avez ce bouton, je commence ma formation et vous cliquez dessus, vous aurez toutes les informations pour pouvoir créer votre site en ligne. Euh, votre site internet. Comme nous sommes une agence web, si vous voulez qu'on vous aide, qu'on crée le site pour vous, etc. ou qu'on vous donne une formation, même dans votre entreprise, il n'y a pas de souci. Tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir le formulaire en cliquant sur ce bouton. Ou envoyez-nous un mail à cette adresse, euh, à cette adresse mail. Ou appelez-nous directement sur ce numéro. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, en tapant Agence Web AWDE. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.